Bonjour, bienvenue à l'aumônerie de l'Université catholique de Lyon. L'aumônerie de l'Université catholique de Lyon, c'est un lieu pour découvrir ou approfondir sa foi, un lieu pour partager avec d'autres étudiants, mais aussi un lieu pour sortir, découvrir, célébrer, puisque chaque semaine, il y a des possibilités de célébrer avec des messes, des célébrations, avec des soirées, des week-ends, un pèlerinage avec l'ensemble des étudiants de la région au Puy chaque année, avec également cet été... Euh, la possibilité de participer aux Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne, au Portugal. L'aumônerie, c'est encore un lieu pour euh, préparer des sacrements pour ceux qui le souhaitent. Chaque année, il y a des étudiants qui se préparent soit au baptême, à la première communion ou à la confirmation. Euh, c'est un lieu aussi de, de détente où l'on peut venir échanger euh, et même déjeuner ensemble régulièrement. Voilà, l'aumônerie, c'est tout cela et bien plus encore. Alors, euh, eh bien, écoutez, venez et voyez, soyez les bienvenus et à bientôt, j'espère.